Bonjour, je suis Marianne, chargée de webmarketing. Nous sommes à Montbono dans les locaux du siège du groupe immobilier SIM et Emo Aujourd'hui, je vais vous parler du processus d'intégration au sein de notre réseau. Dans un premier temps, nous vous aidons à mettre en place votre nouveau quotidien. Nous vous donnons toutes les informations nécessaires pour démarrer dans de bonnes conditions, ainsi que les méthodes et outils indispensables pour performer comme les guides incontournables. Nous vous accompagnons pendant votre carrière. Toute l'équipe du siège est à votre disposition. Notre standardiste vous oriente vers la personne la plus qualifiée pour répondre à vos besoins. Le pôle administratif et comptable vous assiste et vous forme sur le logiciel métier, organise vos formations, et vous épaules sur votre comptabilité. Les juristes vous conseillent sur l'exercice de votre activité et vous accompagnent dans la rédaction des compromis. L'équipe digitale intervient pour améliorer votre référencement et mettre à votre disposition les dernières innovations technologiques. Le pôle communication contribue au développement de la notoriété nationale en vous livrant des supports de communication modernes et adaptés à vos besoins. Les gestionnaires étudient et valide vos dossiers de gestion locative. La clé de la réussite passe par l'application des méthodes du groupe, la présence assidue aux formations, et une participation régulière aux réunions. A bientôt dans notre réseau